Bonjour, je suis Pierre-Louis Sunari de Verville, je suis actuellement étudiant en master 2 de recherche en santé publique à Marseille et euh, mes recherches s'axent actuellement sur l'inflammation et le déclenchement et l'entretien des maladies mentales. Et donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui et également du développement de thérapies innovantes dans cette indication. Euh, donc, je n'ai aucun lien d'intérêt en relation avec cette présentation. Et voici le sommaire. Donc, en premier lieu, je vais vous parler de l'inflammation et des maladies psychiques, puis euh, des deux protocoles mis en place dans notre équipe à Marseille euh, pour traiter justement les troubles psychiques en traitant l'inflammation. Donc, l'inflammation et les maladies. Donc, euh, la théorie monoaminergique, c'est la théorie actuelle. Euh, des troubles psychiques qui est présente depuis euh, de très nombreuses années. Euh, et cette théorie, elle stipule que euh, les troubles psychiatriques sont liés à des défauts de transmission synaptique au niveau cérébral. Les neurotransmetteurs qui sont impliqués sont la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine, entre autres. Et donc, dans la dépression caractérisée spécifiquement, c'est la sérotonine et la noradrénaline qui sont diminuées dans la fente synaptique. Euh, ça va passer en fait par un, euh, une recapture par le récepteur euh, présynaptique à la sérotonine ou à la noradrénaline, ce qui va diminuer la disponibilité dans la fente synaptique et donc diminuer la transmission interneuronale. Les principaux traitements antidépresseurs sont des traitements qui agissent sur les récepteurs de la sérotonine et les récepteurs de la sérotonine et de la noradrénaline. La problématique, c'est qu'avec ces traitements actuels, on a 15 à 30% de résistance, un patient résistant au traitement est défini par euh, une résistance à deux traitements antidépresseurs bien conduits, c'est-à-dire avec une bonne observance, euh, administrée pendant quatre à six semaines, à dose maximale recommandée. Euh, donc la dépression, c'est une pathologie qui est transnosographique, on a trois fois plus de dépressions caractérisées chez les patients schizophrènes, ça correspond à peu près à un tiers d'entre eux, et on sait que dans la schizophrénie, le pronostic est très péjoratif. Concernant la schizophrénie, justement, les variations monoaminergiques concernent la dopamine. Euh, donc, on a une diminution de la transmission au niveau mésocortical, euh, ce qui entraîne les symptômes négatifs. Donc, les symptômes négatifs, ça va être le repli au domicile, l'apathie, la pauvreté des affects, la pauvreté du discours, de la pensée. Et au niveau de la transmission mésolimbique, c'est une augmentation de la dopamine et ça va être responsable des symptômes positifs, c'est-à-dire les idées délirantes et les hallucinations qui peuvent être soit psychosensorielles et toucher toutes les modalités sensorielles, soit euh, intrapsychiques. Les traitements actuels de la schizophrénie sont les antipsychotiques et ils ciblent la dopamine, ils ciblent, une, ils entraînent une diminution de la transmission de la dopamine. Donc ils peuvent diminuer les symptômes positifs, mais ils peuvent aussi majorer les symptômes négatifs. La problématique de ces traitements, c'est qu'on a une réponse qui est assez variable au niveau intra- et inter-individuel, et l'efficacité globale est somme toute assez modérée puisque la taille d'effet moyen est de 0,38% la clozapine, qui est censée être le traitement le plus efficace euh, parmi les antipsychotiques, eh bien, il y a un taux de réponse qui s'élève seulement à 33% après trois 3, 3 mois de traitement. Euh, ce qui pose question aussi par rapport à la théorie monoaminergique, c'est que la clozapine est le traitement euh, antipsychotique le moins antidopaminergique. Donc, toutes ces questions font qu'on on cherche d'autres voies, euh, d'autres d'autres euh, explications à l'éthiopathogénie des troubles euh, psychiques. Et donc la théorie euh, qui, euh, commence, enfin, qui commence, qui est présente depuis un certain nombre d'années, euh, c'est la théorie inflammatoire des troubles psychiatriques. Donc on a bien vu que la théorie monoaminergique était insuffisante, et euh, dans de nombreux cas, euh, il y a eu une association à une inflammation cérébrale des troubles psychiatriques. Et donc, cette inflammation permettrait, enfin, entraînerait le développement et le maintien des troubles psychiques. Donc, euh, dans la dépression, on a un quart d'inflammation systémique de bas grade. L'inflammation systémique de bas grade, c'est une inflammation périphérique qui est caractérisée par une élévation de la protéine C-réactive. Alors, c'est la protéine C-réactive ultra-sensible qui est dosée. Euh, et cette élévation, euh, elle est... On parle d'inflammation systémique de grade à partir de 3 mg par litre, et ce, en dehors de toute infection ou lésion. Il faut savoir que normalement, la CRP ultrasensible est indétectable en situation physiologique. Et donc, dans la dépression caractérisée, l'association euh, à une augmentation de CRP ultrasensible est faite des, euh, des dosages de 1 mg par litre. Et ça s'élève jusqu'à environ 10 mg par litre. Donc, ça commence bien en dessous euh, de euh, la définition de l'inflammation systémique de Bagrade. Donc, euh, on n'a pas de marqueur consensuel de l'inflammation en psychiatrie, et euh, la CRP ultrasensible est augmentée, mais il y a la variation d'autres médiateurs de l'inflammation, euh, notamment une augmentation des cytokines pro-inflammatoires et une diminution des cytokines anti-inflammatoires. Et il a été constaté que l'amélioration thymique était corrélée à la diminution des marqueurs pro-inflammatoires. Donc, pourquoi la CRP ultrasensible eh bien déjà c'est un petit peu la somme de toutes les autres médiateurs de l'inflammation, euh, et puis euh, elle est assez simple d'utilisation en pratique courante, et c'est un bon marqueur indirect de l'inflammation cérébrale. Euh, donc l'inflammation cérébrale, on sait euh, qu'elle est responsable de modifications neuroanatomiques, notamment au niveau amydalien et au niveau du cortex préfrontal, et lorsqu'il y a de l'inflammation, eh il y a des perturbations de transmission monoaminergique, mais aussi dans la neurogénèse et dans l'axe du stress. Tout ça va favoriser euh, le développement et le maintien des troubles psychiques. Pareillement, dans l'inflammation, le tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine, se retrouve dévié vers d'autres voies métaboliques que celle de la production de sérotonine. Donc il va y avoir, par ce moyen, une diminution de euh, la transmission synaptique au niveau cérébral. Également, euh, en cas d'inflammation, il y a une expression augmentée du transporteur de la sérotonine. On a vu, c'est celui qui euh, recapture la sérotonine au niveau présynaptique et donc qui diminue également la disponibilité dans la fente synaptique. Également, on a une augmentation de la perméabilité intestinale dans le cas de l'inflammation et cette augmentation de la perméabilité, elle va auto-entretenir l'inflammation puisque elle va permettre la translocation de bactéries et de molécules inflammatoires au niveau systémique. Enfin, euh, cette inflammation va se propager jusqu'au cerveau, puisque l'inflammation systémique va augmenter la perméabilité de la barrière hémato et favoriser le passage de molécules pro-inflammatoires. Donc, dans la schizophrénie, on a à peu près un tiers d'inflammation systémique de bas grade et pareillement, la CRP ultrasensible a été bien associée à la schizophrénie. En tout cas, c'est un bon marqueur périphérique. Il y a également une augmentation d'autres médiateurs d'inflammation, euh, comme dans la dépression finalement. Le modèle euh, qui est retenu pour expliquer le développement et le maintien des troubles schizophréniques, c'est le modèle de vulnérabilité, stress, inflammation. Il y a une interaction entre des gènes de prédisposition qui promeuvent l'inflammation, des stresseurs environnementaux et des altérations du système immunitaire. Donc l'inflammation systémique de bas grade, elle entraîne des altérations de la transmission dopaminergique et donc pourrait faire le lit du développement de la schizophrénie. Les altérations de la transmission aminoaminergique sont similaires, elles ont été retrouvées dans les études similaires dans la schizophrénie et dans la neuroinflammation légère sans schizophrénie. C'est des, des troubles de neurotransmission qui ne concernent pas que la dopamine, hein, mais également la noradrénaline, la glutamine, la sérotonine, entre autres. On sait également que dès les premiers épisodes psychotiques, il y a une altération de la réponse immunitaire et une réduction du volume du système nerveux central. Et cette réduction du volume du système nerveux central, on sait qu'elle évolue, elle continue au cours de la maladie et elle est associée à un déclin cognitif au fur et à mesure des épisodes psychotiques et que la maladie avance. Également, la schizophrénie a été associée à une activation de la microglie la microglie, qui est un système de défense au niveau cérébral. Donc, concernant les altérations du système immunitaire, on sait qu'il y a plusieurs agents qui peuvent intervenir, et notamment les agents infectieux. Par exemple, l'infection latente à Toxoplasma gondii, donc elle est trois fois plus fréquente dans la schizophrénie. Et elle a été associée dans cette pathologie à une inflammation systémique de bas grade. Pour revenir aux cellules microgliales, elles constituent 10 à 20% des cellules cérébrales et c'est la première défense contre les lésions et les pathologies cérébrales. Elles sont activées ces cellules microgliales en cas d'infection systémique et elles vont permettre la synthèse de cytokines pro-inflammatoires au niveau central. Également elles vont donc, euh, par le biais de cette augmentation de l'inflammation, être euh, responsables de symptômes psychotiques. Donc on voit ici euh, la marche de l'activation microgliale, donc les cytokines pro-inflammatoires augmentent et anti-inflammatoires diminuent, ce qui va entraîner une activation de la microglie, et la microglie va réguler également les lymphocytes B et les lymphocytes T. Tout ceci fait qu'il va y avoir différents euh, symptômes euh, de schizophrénie donc, qui sont présents, notamment les symptômes positifs, les symptômes négatifs, mais aussi les altérations cognitives, les altérations du de dégénération euh, au niveau cérébral, dégénérescence, pardon. Euh, donc, pour revenir à cette interaction vulnérabilité, stress, inflammation, on l'a dit, il y a une interaction entre une vulnérabilité, vulnérabilité génétique dans la réaction inflammatoire et immunitaire avec un premier facteur de stress. Ce facteur de stress, il peut intervenir dès la grossesse avec les infections maternelles ou fétales, mais aussi au niveau des problématiques de l'accouchement, hein, des pathologies de l'accouchement, et bien sûr des infections dans l'enfance, des infections du système nerveux central notamment, euh, tout ce qui est méningite. on a vu aussi les infections à toxoplasma gondi, mais également d'autres infections type HSV ou la grippe. Donc, ce premier facteur de stress va entraîner une activation de la microglie et une sensibilisation de cette microglie. C'est-à-dire qu'il va y avoir une diminution des seuils de prolifération de la microglie et de production des cytokines pro-inflammatoires à des facteurs de stress qui vont être euh, bien inférieurs en intensité. Et donc, au cours de la vie du sujet, apparaît un deuxième facteur de stress, un peu plus tard dans sa vie, euh, qui va être le lit du développement de la schizophrénie. Il va y avoir donc une réactivation inflammatoire la problématique qui se pose, c'est qu'elle va être prolongée dans le temps. Et donc, il va y avoir une altération de la transmission synaptique et une diminution du volume cérébral qui, comme on l'a dit, va progresser au cours de la maladie. Donc là, on voit bien la marche euh, du développement de la schizophrénie avec ce qu'ils appellent euh, en anglais le « first hit », qui correspond donc au premier facteur de stress, puis le « second hit » pour le deuxième facteur de stress, et on voit qu'il y a ensuite une boucle, en fait, hein, un auto-entretien de l'inflammation et euh, du coup des symptômes de schizophrénie. Donc, on a vu que les traitements actuels sont finalement partiellement efficaces et qu'il y a des preuves de plus en plus robustes en faveur de la théorie inflammatoire. De plus, euh, certains traitements qui ciblent l'inflammation ont déjà prouvé leur efficacité, ou en tout cas sont en bonne voie de le faire, dans la dépression. Il a été prouvé notamment que certains anti-inflammatoires non stéroïdiens comme le plus étudié qui est le sélécoxybe, qui est un anticoxe 2, sont efficaces sur l'inflammation, mais aussi les oméga 3, qui sont des acides gras polyinsaturés, l'aminocycline qui est un antibiotique qui a une propriété anti-inflammatoire importante, et le colécalciférol, ou vitamine D3. Mais également dans la schizophrénie, toujours certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais aussi l'aspirine et la N-acétylcystéine qui jouent également sur la production de glutathion. Euh, donc, les sources de l'inflammation systémique. Euh, et donc, ça va nous permettre de savoir sur quoi on peut agir. Il y en a plein, euh, notamment le tabac et le cannabis. On sait que euh, la consommation de tabac, euh, en tout cas la dépendance pardon, à la nicotine, a été associée à la dépression. Il y a certaines théories euh, qui expliqueraient que les patients euh, se dirigeraient vers le tabac, justement, pour... Euh, se procurer la nicotine, qui a des effets anti-inflammatoires, cette nicotine. Alors évidemment, on ne connaît pas exactement les processus, et puis surtout c'est à contrebalancer avec le fait qu'il y a plus de 2000 substances nocives dans le tabac, et beaucoup sont pro-inflammatoires. Également, euh, dans les facteurs qui augmentent l'inflammation systémique de bas grade, il y a l'alimentation, qui va d'ailleurs jouer à la fois sur l'obésité abdominale, mais aussi sur le microbiote. Donc, concernant l'alimentation en elle-même, il y a des régimes comme le régime euh, méditerranéen et des régimes anti-inflammatoires qui euh, ont fait la preuve de leur efficacité à la fois dans la prévention et dans le traitement de euh, l'épisode dépressif caractérisé. De plus, on sait que les modifications euh, du régime alimentaire entraînent des modifications des bactéries du microbiote et ce, dès deux semaines après les modifications euh, alimentaires. Concernant la sédentarité, on sait que c'est un facteur d'inflammation et euh, au cours de l'activité physique, il y a dans un premier temps une augmentation de l'inflammation au moment de l'activité même, mais a posteriori, lors de la phase de récupération, une fois que les cellules, euh, les cellules musculaires ont été lisées pendant la phase euh, d'activité, et eh bien après coup, il y a un déclenchement de processus anti-inflammatoire. Et c'est pour ça qu'il est recommandé, il est prouvé d'ailleurs... Euh, scientifiquement, que l'activité physique est efficace dans le traitement de la dépression notamment. Donc l'obésité abdominale a largement été associée à la dépression. Les troubles du sommeil, alors pour les troubles du sommeil, il y a une relation bilatérale, c'est-à-dire que l'inflammation va augmenter les troubles du sommeil, et les troubles du sommeil vont augmenter l'inflammation. Donc en régulant les troubles du sommeil, on peut peut-être espérer agir sur cette inflammation. Le microbiote, donc on sait qu'il y a des liens entre le microbiote et l'inflammation, et entre le microbiote et l'inflammation systémique, et également des liens entre le microbiote direct et indirect avec le cerveau. On va les étudier un petit peu plus tard. Enfin, des traumatismes dans l'enfance peuvent euh, favoriser les augmentations de l'inflammation, notamment les traumatismes psychiques. Et comme on l'a vu, les infections également pendant l'enfance ou pendant la grossesse. Et notamment, on sait que les infections du système nerveux central sont associées à l'âge adulte à plus de troubles psychiatriques. Donc cette augmentation de l'inflammation systémique, on sait, hein, comme, comme on l'a dit plus tôt, qu'elle est reliée à une marche de déclin cognitif au cours des maladies. Donc on va euh, maintenant détailler un peu plus les liens entre les intestins et le cerveau et l'inflammation. Il y a cinq voies majeures de communication entre les intestins et le cerveau qui sont la barrière intestinale, le système immunitaire, les acides gras à courte chaîne, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et le nerf vague. Donc euh, dans un premier temps, la barrière intestinale. Donc cette barrière, c'est une barrière à la fois physique et chimique qui euh, se constitue du pôle apical, donc de la lumière au pôle basal, par euh, les sécrétions digestives qui vont justement digérer les nutriments et les bactéries. Donc ça comprend euh, l'acide gastrique, le suc pancréatique et la bile notamment. Puis il y a une couche qui comprend de l'eau stagnante, du glycocalyx, donc le glycocalyx ce sont des lipides qui sont liés à des glucides des euh, immunoglobulines A qui empêchent l'adhésion euh, pardon, des bactéries à euh, la barrière intestinale et du mucus qui se répartit en deux couches. Alors ce mucus, il a une épaisseur qui est équivalente à celle des villosités intestinales et donc la couche la plus externe est une couche qui somme toute est assez mobile et euh, qui contient de nombreuses bactéries commensales de euh, l'intestin et la couche la plus profonde, c'est une couche qui est adhérente à l'épithélium et qui contient très très peu de bactéries. En revanche, elle contient des peptides antibactériens, toujours pour empêcher euh, la fixation à l'épithélium. Euh, donc on sait, lorsqu'il y a des facteurs de stress, que la barrière euh, devient plus poreuse. Et donc, cette porosité va entraîner une translocation de bactéries et de toxines et va faire le lit de l'inflammation systémique. Concernant le système immunitaire, donc les bactéries de, du microbiote vont moduler l'immunité à la fois innée et adaptative. Alors, donc, déjà de manière directe, elles vont constituer une barrière physique contre les agents pathogènes, mais aussi chimiques. Notamment, par exemple, les chérichia coli produisent une endotoxine qui va euh, être dirigée contre la souche entéro-hémorragique de cette même bactérie et donc éviter la colonisation par cette bactérie. Et enfin, de manière indirecte, il y a une stimulation de la différenciation des cellules immunitaires, ce qui va euh, favoriser euh, la modulation des euh, cytokines qui promeuvent l'immunotolérance, ce qui comprend notamment l'interleukine 10 et le TGF-bêta. Et donc, quand il y a une dysbiose, c'est-à-dire une modification de la composition du microbiote, eh bien, cette barrière va être également battue en brèche. Concernant euh, les acides gras à courte chaîne, donc ce sont des produits de la fermentation du microbiote intestinal, et notamment le butyrate, qui est un acide gras à courte chaîne qui fournit 70% de l'énergie des cellules coliques, il va stimuler la production de neurotrophines, notamment euh, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, le BDNF, qui, ce BDNF, a un effet indirect anti-inflammatoire et antioxydant au niveau du cerveau. Euh, notamment au niveau du cerveau, il va favoriser la production de glutathion, qui est un puissant antioxydant. On sait que lorsqu'il y a une déplétion en butyrate, eh bien, il y a une altération de la perméabilité de la barrière intestinale et euh, cela va favoriser l'inflammation systémique et cérébrale. Également, euh, au cours du vieillissement, on a constaté qu'il y avait des modifications de la composition du microbiote et elles ont été associées au déclin cognitif, et notamment dans ces modifications, il y a une diminution euh, des bactéries productrices de butyrate. Concernant l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qu'on appelle aussi l'axe du stress, donc on sait d'une part qu'il y a une sécrétion basale de cortisol le matin au réveil, à peu près une heure après le réveil, pour favoriser justement euh, l'énergie, en tout cas l'éveil le matin. Et on sait également qu'il y a une sécrétion euh, de cortisol en réaction à des facteurs de stress. Donc cette sécrétion de cortisol, euh, donc, elle suit, entre guillemets, le, le schéma suivant, en tout cas dans l'axe hypothalamo surrénalien On a d'abord en réponse au facteur de stress, une production de CRH par l'hypothalamus. Ce CRH va favoriser la production d'ACTH par l'hypophyse et l'ACTH va entraîner une production de cortisol par les glandes corticosurrénales. Et normalement, il y a une boucle de rétrocontrôle qui évite la surproduction de cortisol et puis surtout qui permet un retour à une production physiologique de cortisol une fois le facteur de stress passé. L'élévation du cortisol au niveau sanguin, elle va avoir plusieurs effets périphériques et notamment une augmentation euh, du débit cardiaque, une dilatation des vaisseaux qui énervent les muscles squelettiques, une augmentation de la glycémie et une diminution du débit sanguin du tractus gastro-intestinal. Donc toute cette marche en fait de production, euh, toute cette marche pardon, liées au cortisol, en fait, vise à la défense ou à la fuite. Et d'ailleurs, le cortisol n'est pas le seul euh, facteur euh, qui intervient dans le stress. Il y a également la noradrénaline et euh, l'adrénaline. La, et donc, ces trois euh, hormones fonctionnent ensemble pour euh, former la neurosymphonie du stress. Et donc la diminution du débit sanguin au niveau du tractus gastro-intestinal va entraîner une diminution de la motilité intestinale, ceci entraîne une stase fécale et qui favorise une dysbiose, donc on l'a vu, des altérations, des perturbations de la composition et de la qualité du microbiote. Enfin, on sait que des maltraitances dans l'enfance ont été associées à une, des défauts de, dans la formation de l'axe du stress et à des troubles de la régulation émotionnelle à l'âge adulte. Enfin, des perturbations de l'axe hypothalamo-hypophysaire ont été associées à la schizophrénie, à la dépression et à l'autisme. Enfin, le nerf vague, donc c'est le nerf le plus long de l'organisme, il est relié aux viscères et notamment aux intestins, et 80% de sa transmission de l'information est ascendante. Euh, il va jouer le rôle de... Euh, comment dire de d'alarme en cas d'infection et ou d'altération de la perméabilité intestinale, notamment parce qu'il possède des récepteurs à certains composés de la paroi des bactéries. Également, pour la transmission descendante, c'est le système anticholinergique euh, qui est anti-inflammatoire et euh, qui permet également la régulation de la perméabilité intestinale. Également, on sait que euh, ce nerf vague est relié indirectement euh, aux zones cérébrales euh, qui, euh, prennent, qui sont en charge de la régulation du stress et euh, des euh, émotions négatives, notamment en fait de manière indirecte, ils se projettent dans un premier temps sur le noyau du tractus solitaire, et ce noyau du tractus solitaire a des projections au niveau du cortex préfrontal et de l'hypothalamus. Euh, donc Lorsqu'il y a euh, l'exposition à un facteur de stress, eh bien, il va y avoir une inhibition du nerf vague, qui va favoriser une diminution de la motilité, et donc comme on l'a vu, une dysbiose, et les dysbioses dans ces cas-là ont été euh, sont similaires, en tout cas les perturbations sont similaires à celles qui sont retrouvées dans le syndrome de l'intestin irritable et dans les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin. Euh, également, ce qui nous montre euh, le lien du nerf vague entre le cerveau euh, et le microbiote, en tout cas son efficacité euh, comme euh, cible de traitement, c'est que c'est une cible d'un traitement dans le traitement de la dépression. C'est la stimulation du nerf vague. On pose des électrodes en fait autour du nerf vague et dans certains cas, il y a une amélioration de la symptomatologie dépressive. Donc maintenant, je vais vous parler des protocoles que notre équipe mène à Marseille euh, dans le laboratoire de santé publique. Euh, donc est le premier protocole, c'est euh, un protocole de transplantation de microbiote fécale chez les patients schizophrènes et dépressifs. Donc, euh, pourquoi bah, cette transplantation de microbiote fécale euh, On a vu qu'il y avait des liens entre le microbiote et le cerveau, et il y a déjà des traitements qui ont prouvé leur efficacité euh, dans le traitement de la dépression, notamment cette méta-analyse, mais en avant, l'efficacité des probiotiques. On a 29 essais contrôlés randomisés, avec euh, 2700 sujets, et l'efficacité euh, des probiotiques est supérieure à celle du placebo dans la dépression, avec un effet modéré. Ce qui était le plus efficace, c'était l'association polysouches, et notamment euh, des souches de lactobacillus et de bifidobactères. Donc la problématique qui se pose avec les probiotiques, la première, c'est qu'on ne donne qu'un nombre limité de souches, en général ça va de 5 à 7 souches, donc on est assez limité dans l'impact, et à l'arrêt du traitement probiotique, eh bien, la résilience du microbiote fait que les bactéries commensales de l'intestin de la personne vont recoloniser, euh, vont recoloniser le, le, les intestins. Et donc, à long terme, l'efficacité pourrait diminuer. Donc l'hypothèse, c'est que la transplantation de microbiote intestinal serait l'intervention optimale dans la dépression caractérisée, puisque euh, dans un premier temps, on administre une préparation colique qui permet d'éradiquer le microbiote de la personne, donc ainsi on bat en brèche euh, la, la résilience. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne transplante plus 5 à 7 euh, souches, mais tout un microbiote, donc on, on espère augmenter la taille d'effet. Donc l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer l'efficacité de la greffe de microbiote sur la symptomatologie dépressive chez les patients schizophrènes, et donc, la symptomatologie dépressive sera évaluée à huit semaines après la greffe. Les objectifs secondaires, ce sera d'évaluer l'efficacité, mais aussi la sécurité euh, de cette greffe chez cette population, avec une évaluation de la symptomatologie dépressive à 24 semaines, et d'autres variables, notamment la symptomatologie psychotique, le fonctionnement, la qualité de vie, euh, la tolérance et les effets secondaires à 8 et 24 semaines. Donc, euh, cette étude, c'est un essai clinique preuve de concept. Il y a eu des financements euh, pour, pour une étude de preuve de concept en prospectif ouvert à bras uniques. Et on espère derrière euh, pouvoir faire une étude de plus grande ampleur avec vraiment un essai contrôlé randomisé. Là, ça nous permettra déjà d'avoir les premiers euh, taux d'efficacité et de euh, voir un petit peu la tolérance de cette greffe. La greffe de microbiote, c'est une pratique euh, qui se fait en gastroentérologie depuis plus d'une dizaine d'années, euh, à l'IHU de Marseille en tout cas, euh, et donc qui est assez bien étudié, il y a très peu d'effets secondaires, c'est assez bien toléré et c'est efficace, c'est étudié notamment dans euh, le syndrome de l'intestin irritable et dans les colites à clostridium résistantes. Donc pour notre étude, euh, pour revenir à la dépression euh, chez les patients schizophrènes, nous allons inclure 15 hommes de 18 à 65 ans qui auront un diagnostic de schizophrénie et de dépression et qui seront pris en charge en ambulatoire. L'intervention, comme on l'a dit, c'est une préparation colique pour éradiquer le microbiote et une administration de six capsules de microbiote intestinal de personnes saines, sachant que ces personnes seront multitestées pour éviter le risque infectieux. Les évaluations qui seront réalisées seront des évaluations de la symptomatologie dépressive, mais aussi psychotique, du fonctionnement et de la qualité de vie, une biologie de l'inflammation avec le CRP, le TNF, le cortisol et l'interleukine 6, une imagerie cérébrale qui permet de voir le métabolisme au niveau cérébral avant et après greffe, c'est le TEP-FDG, le séquençage du microbiome et la tolérance de la greffe évidemment qui sera évaluée. Euh, les résultats attendus sont une amélioration de la symptomatologie dépressive mais aussi on espère une amélioration d'autres variables, donc comme la symptomatologie psychotique, le fonctionnement, la qualité de vie et la santé physique. On espère trouver des facteurs qui conditionnent l'efficacité de cette greffe et euh, observer également l'impact sur l'état inflammatoire systémique. Et enfin, comme je le disais, on espère avoir des résultats préliminaires pour un essai contrôlé randomisé de plus grande ampleur. Le deuxième protocole que nous mettons en place à Marseille, dans notre équipe et le protocole Baris donc qui est euh, qui étudie le traitement par baricitinib dans la schizophrénie inflammatoire. Donc pourquoi chercher euh, pourquoi le baricitinib qui est un agent donc, qui va avoir une activité anti-inflammatoire et eh bien comme on l'a vu et cette méta-analyse le confirme, il y a des agents anti-inflammatoires qui sont efficaces euh, dans euh, le traitement de la schizophrénie en traitement adjuvant pour la plupart. Euh, donc dans cette méta-analyse, on a 62 essais contrôlés randomisés avec environ 3000 sujets. Les agents testés sont le sélicopsib, l'aspirine, l'aminocycline, euh, les oméga-3, mais aussi la et la n Alors Il a été retrouvé dans cette méta-analyse une, une efficacité pardon, significativement supérieure au traitement usuel seul de l'ensemble des agents anti-inflammatoires testés alors, sur le score global de l'échelle PANS, qui est une échelle qui évalue la schizophrénie dans sa globalité, et sur le score positif et négatif de la PANS, euh, donc qui sont des scores qui évaluent, comme euh, leur nom l'indique, euh, la composante symptomatologie positive, donc on a vu un hein, idée délirante et hallucinations, et la composante symptomatologie négative, donc tout ce qui est euh, apathie, repli au domicile, les pauvretés, euh, affects et du discours. Il y a également une efficacité supérieure de la minocycline et de la prégnénolone sur le fonctionnement cognitif et une efficacité supérieure de l'ensemble des agents sur le fonctionnement général évalué par une échelle qui est la GAF. Il n'y a pas de différence significative concernant les effets secondaires par rapport au placebo et ça c'est assez, euh, assez euh, important en tout cas pour nous, ce qui nous pousse à nous tourner vers ces agents anti-inflammatoires, euh, c'est cette bonne tolérance aussi. Par contre, il y a une difficulté à dégager un traitement anti-inflammatoire par rapport à un autre. Donc pourquoi le barycytinib spécifiquement Eh bien, on a vu que dans la schizophrénie, il y avait des perturbations des cytokines qui interviennent dans l'inflammation et les cytokines pro-inflammatoires qui sont donc augmentées vont se fixer à des récepteurs qui vont activer la voie d'aval des janus kinases. Cette voie elle est impliquée dans la neurogénèse, la plasticité synaptique, la gliogénèse et l'activation microgliale, qui ont toutes un rôle dans la schizophrénie. Le baricitinib fait partie de la famille des inhibiteurs euh, des janus et il inhibe sélectivement les janus 1 et 2. Il y a déjà un intérêt qui est montré dans les pathologies inflammatoires, euh, notamment dans l'arthrite rhumatoïde, mais aussi dans les maladies inflammatoires chroniques des intestins. L'avantage de ce traitement, c'est qu'il cible toutes les voies de l'inflammation, notamment euh, l'interleukin-10 et le TNF, euh, et que son rapport bénéfice-risque est largement supérieur par rapport aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il a également un rapport bénéfice-risque à long terme qui est supérieur euh, par rapport au TNF, puisque euh, les TNF sont uniquement injectables, et là on a un traitement qui se donne par comprimé et qui a une demi-vie assez courte, ce qui fait qu'on peut le retirer assez rapidement s'il y a une infection intercurrente. L'objectif principal de cette étude, euh, c'est donc d'évaluer l'efficacité sur les symptômes de schizophrénie, de l'adjonction au traitement antipsychotique usuel de baricitinib, alors soit à la dose de 2, soit à la dose de 4 mg. Chez les patients, on l'a dit, qui présentent une schizophrénie, mais aussi une inflammation systémique de bas grade. Et donc le critère de jugement principal, c'est l'évaluation de la symptomatologie psychotique à 8 semaines, euh, 8 semaines de traitement euh, par baricitinib. Les objectifs secondaires sont d'évaluer l'efficacité et la euh, sécurité de l'adjonction du baricitinib dans cette population. On évalue pour cela euh, la symptomatologie psychotique à 12 semaines, donc 4 semaines après l'arrêt du traitement. Mais aussi, euh, à 8 et 12 semaines, les symptomatologies dépressives, la cognition, le fonctionnement, la qualité de vie, la tolérance et les effets secondaires. On va également étudier l'impact sur les facteurs, sur les marqueurs de l'inflammation systémique et sur la neuroinflammation à 8 semaines. Et on va chercher les marqueurs, marqueurs prédictifs de l'efficacité de ce traitement. Donc c'est un essai euh, clinique multicentrique de phase 2 qui va être contrôlé contre placebo, randomisé, en bras parallèles et en double aveugle. La population étudiée, c'est une population de 195 patients et patientes entre 18 et 65 ans qui ont un diagnostic de schizophrénie, qui sont modérément à sévèrement malades, donc ça c'est évalué sur le score de la panse, et qui ont une inflammation systémique de bas grade, donc on l'a dit, une CRP ultrasensible élevée euh, au, à partir de 3 mg par litre. Et enfin, qui sont pris en charge en ambulatoire. Donc voici euh, le schéma... Euh, de la randomisation avec 65 personnes qui seront dans le bras placebo, 65 personnes qui seront dans le bras baricitinib 4 mg et 65 personnes qui sont dans le bras baricitinib 2 mg. En plus bien sûr hein, du traitement euh, antipsychotique usuel. Donc il y a une évaluation la première semaine avant de débuter le traitement à 8 semaines de traitement et on l'a dit 4 semaines après l'arrêt du traitement. Les évaluations qui seront réalisées donc, seront les différentes variables hein, sur la symptomatologie dépressive, psychotique, le fonctionnement et la qualité de vie, la biologie de l'inflammation, notamment la CRP ultrasensible, les interleukines 1 et 6, l'interféron, le TNF et le cortisol, une imagerie fonctionnelle cérébrale, la TEP TSPO avant et après traitement, et bien sûr, on évaluera la tolérance du traitement. Les résultats attendus euh, pour cette étude, sont une amélioration de la symptomatologie psychotique, mais aussi on espère une amélioration du fonctionnement et de la qualité de vie. On espère également retrouver les facteurs qui conditionnent l'efficacité de ce traitement. On veut également montrer la sécurité d'emploi dans cette indication et l'impact sur l'état inflammatoire systémique et cérébral. Je vous remercie pour votre attention.